Et salut à tous, c'est Sky Spirit. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur le serveur RickyCube pour la vidéo du mercredi. Et aujourd'hui, on va faire un petit build war. Donc c'est le jeu qui est sorti très récemment. enfin, euh, j'espère qu'il y aura du monde. Parce que bon, on n'est pas beaucoup. Genre vraiment pas beaucoup. Mais euh, je pense qu'il y aura du monde. Je crois qu'on doit être pas plus de 1000 sur le serveur en tout. Donc, voilà. Ouais. On ouais, il y a les 62 joueurs, ouais ça va. Euh, on va attendre, au pire je fais une petite ellipse, si jamais il y a vraiment personne qui veut venir. Euh, mais bon. Mais euh... Mais euh... Bon. Si, si jamais il y a beaucoup de monde, je ferai une petite ellipse. Pour l'instant ça va, ce sera petit, petit à petit. Mais... Ouais je pense je vais faire un petit tips On se retrouve quand il euh, y a un petit peu plus de... Et voilà donc on se retrouve. Bon moi je finis le jump et euh... ça commence à se remplir. On est 9 personnes. 9 personnes ouais. Donc euh, j'ai voté pour le thème bombe. Voilà. Euh, et donc euh, je sais pas... Ouais d'accord. Je vais voter pour le thème bombe et euh. Donc on va bien voir ce que ça donne. Ah bah tiens, le parti commence. Nickel. Euh... C'est pas grave. What the fuck Ok euh Donc euh. c'est combien de temps 15 secondes ok alors c'est bien t'aimes bon bah oui c'est un bomb 80% ok alors euh chute mm -hmm. <rire> des go bateaux des con <rire> euh. bateau what d'accord bon si quelqu'un a ah, voulu euh, savoir ce qu'ils ont fait je ne sais pas bon il y avait des personnes sur tombe mais euh, alors moi c'est arrêté petit de voile une le noir même bateau pirate c'est pas du tout ce que tout le monde va faire d'ailleurs, mais. Mmh. Mmh. Alors déjà on va se mettre à ce dos. Euh, les barrières c'est par où Non, c'est pas là. Attendez, vous savez, on va déjà. Alors, euh, c'est où sol, sol, sol, sol. tobium qu'il est. bannière, piste d'armure, kit porte armure, en particules, spécial box spéciaux, mode long portée, décor, mais je crois que c'est décor, égypte, originel, mmh. non mmh. Euh, d'accord, ouais, euh, c'est comment qu'on change le sol À changer le sol, couche 1. On va mettre ça à la place. Voilà, et changer le sol, couche 2. Enfin, couche 0 même. admettre on mettre ça, comme ça, voilà. C'est plutôt bien. attendez. Hop, ça fait un le chelou tu pose, mais c'est pas grave. Alors... Je devrais peut-être le décaler de... Hop, genre, on va te faire un petit... petit caravelle, là. voilà. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait le bloc là Ok, 7 minutes, ouais ça dure 10 minutes, ça va. Même si bon, ça, ça passe vite quand même le temps. là c'est l'arrière voilà oh. euh. Là, c'est peut-être un peu gros comme projet. Bon, je sais pas. faut voir grand en même temps. Ouais, ce sera peut-être un peu grand, mais ça peut le faire. Par contre, c'est là, là, hop. Hop, hop, il faut du verre Non, des barrières. Je n'ai toujours pas trouvé les barrières. Ah, elles sont là en fait. D'accord. Spruce. Barrière de Spruce, Encore des barrières. Là, voilà. Il y a encore s'appelle un... Ah oui si je sais, un ah. item frame, merci, et euh, une pioche c'est ce truc là, en bois s'il vous plaît, hop, 5 minutes. Je crois qu'on peut plus hein. Non, pas oh, dommage. Ah bon? C'est pas grave. Euh... Ce serait bien que je termine l'avant du bateau, quand même. Euh... Les escaliers. C'est là. Merci. Merde, hop, voilà. Euh. Vraiment que je me bouge là. Euh. hop, hop. Faites sortir de la merde. Je suis pas grave. Il fait une dalle. Une dalle, c'est où les dalles C'est là, les dalles. Attends, il n'y a pas des têtes de dragon maintenant Je crois. Je crois, si, il y a des têtes de dragon. Oh, mais oui Mais oui, il y a des têtes de dragon. Voilà. C'est parfait. Euh... Alors, ensuite un petit mât, voilà. une grande voile. Bon la voile noire c'est pas maintenant hein, oh là. Oh, ça passe. On va faire ça. Deux minutes. Voilà. Euh Euh... Attendez. Euh, on va le mettre là. Là, voilà. Une minute. Faut des échelles. Voilà alors euh, non c'est pas un cheat ou un truc dans genre c'est juste on peut mettre le, les échelles de loin regardez hop là je peux le casser c'est pas un cheat euh, alors euh... c'est juste dans le euh, ça ça bon on va te faire Mince. Euh, ok ok ok what ok c'est un petit bateau il a fait que de l'île à côté Pff, moi je mets que deux personnellement le bord bord what? alors ensuite avec ah, ça c'est moi what Nul Merci, ça fait plaisir. À ah, faire caca. Hmm. Pas forcément mieux. Pas de boîte. C'est des roues. C'était des roues, là, ou Là, ça va. Mais... Nyeh. Ah, là Là, oui. Là, oui, d'accord. Là, oui, d'accord, ça va un trois Ouais ouais ça va ça ressemble à un bateau. L'autre d'abord était quand même franchement beau. Oh. Hum. Ah il a la voile repliée. Ouais ça va. Ça va. Ça va. alors lui je t'en parle pas il a rien fait du tout hors sujet c'était bateau c'était pas bon euh, ensuite quand euh, un bateau monté sur pattes. Non, il doit, quand même. Trop cupic. <laughs> euh, il a des yeux. <laughs> ah, il y a des je suis deuxième quand même je suis deuxième, ça va ici pour tes jambes carte et les gardes en souvenir réservé aux joueurs d'un puis de toute façon, je m'en bats les stack il est nul, ouais il est nul t'es pas si nul que ça, hein. ça va Tout plutôt bien juste un petit peu les voiles Personne, moi personnellement, je crois que euh, surfer une euh, c'est celle-là, bidouard. Ah bien, 10 minutes. Oh, je pense pas que là il y aura besoin de faire des Comment? Merde, Je pense pas qu'il y aura besoin de faire euh, des lips. Ah, ah. Oh non il y aura peut-être besoin en fait je sais j'étais je encore un petit peu je sais même pas combien de temps dure la vidéo ouais bon cette partie là on va arrêter que ce sera bon 9 8 battles eh, attendez euh, neige cadeau barbecue quand tout le monde neige oh non je n'arriverai jamais ça par contre un truc que j'aime pas trop c'est euh, que maintenant tu peux repousser les joueurs encore maintenant. comme avant Parce que comme ça quand t'es un jump je te dis pas vous merde c'est infâme euh... alors c'est quoi j'ai fini le jump d'accord euh... allez la neige mmh. On va voir ce que c'est moi si c'est neige si c'est neige ok alors tu prends ça tu prends un bloc de neige sur le bloc de neige voilà je fais pareil Hop, je suis zéro ça se voit pas d'ailleurs on va la voler Mais bon, c'est pas. C'est pas le must, hein. Voilà. Euh, très clairement. On est plutôt bien. Alors, on va faire un jack-colanterne. Un bon aminé. Je. Hum. On va refaire ça propre. Voilà, voilà. Non, non. de jack o terme oui ça ressemble à l'ouïe alors ça va rendre bien à la fin peut-être allez on essaye le euh, premier c'est pas possible ça Et c'est bon, t'as fini Voilà, tu me fais spam clic J'ai passé euh, je sais pas combien de minutes D'accord, j'ai déjà passé trois minutes à tout faire. Voilà. Alors, ensuite, on va faire. En fait, celui-là, je n'avais pas besoin. On va te faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. sauf fout de l'intérieur de toute façon il n'y aura personne qui rentrera à l'intérieur hop. Hop, hop, hop, hop. Voilà. Oh Première boule. Oui, en 5 minutes, où, euh, ça va aller. On est plutôt large. Okay. alors Hop. voilà on est carrément là King. Euh, on va mettre aussi du noir genre opsie euh, ou laine noire plutôt voilà euh, ça fera peut-être un petit peu plus rond là mais... ah. a l'air un peu pas super mais... mais si tu mets ça tu mets ça ah. C'est chelou, c'est pas grave, alors, tout va bien, on n'a rien vu, oh, je te mets le, pourquoi la laine ne veut pas que je la mette, voilà, là l'opsie elle veut bien. Allez. Ah. Hop. Attendez, si on met plutôt comme ça. Là, il plus kawaii comme ça. Alors. Mais ah, posez-moi. C'est pas grave, on mettre celle-là. Parce que celle-là, je sais qu'elle se pose. Mais.. Ah oui, d'accord. Je sais pourquoi. Voilà. Il est très kawaii comme ça mon petit bonhomme de neige. Il a rien sur le caillou mais il est très kawaii. Voilà, il a trois cheveux. Alors, neige, qu'est-ce qu'il nous a fait lui Il nous a fait le mini bébé temple de la neige. D'accord, ça va. Je crois que tout le monde a mis un sol en neige, mais c'est autre chose. Tout le monde a mis du sapin aussi, j'ai l'impression. Moi, je pas mis de sapin. Ouais, ça, ça, ça vaut un 3 quand même. Là, il y a un beau décor en neige. Le neige. Oh. <rire> il ah, a même pensé au bonhomme de neige et à la classe Parfait ouais bof pas grand chose quand même là mec planter trois arbres et poser deux bonhommes de neige moi je peux faire ça en deux minutes ça mmh, c'est moi. Mmh, mmh. Il y a bien. Un... Mmh, le mec je le vois avec un 4 dans la main. Pas d'encore lire sa ça, J'ai Du que 09. Mmh. Igloo ouais ouais ça va Non. mutante non. Euh. Non, trop de cadeaux. Oui, non, mais mutante euh, te plaît mais... moi mutante mutante Excuse-moi. mutante mutante mutante mutante mutante mutante mutante du mutante de la lave. Ah. Continuons. Continuons. Aïe. Continuons, alors. Euh, non. Que trois pour une petite maison. Ouais, par contre, la maison est pas mal. Euh, pareil, bonhomme de neige. Beaucoup plus grand. Moi, je mets à trois. Ouais, mais j'ai le sol. Ah oui, j'ai... Je... Ah euh, oui, j'avais pas vu, non, ouais, non. Non, par contre... Euh... euh. Maison, ouais, 4 trucs gelés, ouais, ça va. Avec à peu près 18 chiens de tirer. Puis combien troisième non, quatrième ouais, quatrième à ah, pas loin mmh. c'est pas mal on s'est inspiré, t'as une poussière d'étoiles c'est quoi ça, retourne voir mon Euh, je sais pas du tout à combien de temps on en est, mais c'est pas grave. Euh, je vais arrêter la vidéo là. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner, commenter, partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Ça me ferait vraiment plaisir. Ça me ferait une petite pub pour la chaîne, parce que ça fait pas grand chose. Euh... Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Pour la vidéo du dimanche, ce sera. Euh... La cérémonie, ouais c'est ça, Ce sera la modée attends. Oh ça va Oh là là pendant que j'étais là, ça a bien rempli. Ah non. C'est juste qu'un épiquement mur. D'accord, il y a qu'au attaque, Euh. C'est quand même pas mal rempli. Bon, je ne dirai rien. Euh, ouais, ça va. Ça c'est un peu plus rempli tout à l'heure. Donc euh, Ouais. What ouais, est devenu tout petit Moi ouais, je vous dis au revoir, hein. moi je m'amuse avec le Magic Tube. Bête Et... Oui C'est On voilà. l'a Il est revenu Ouais Allez, au revoir. Thank <music> you.